Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser le dessin d'une licorne kawaii ou plutôt d'une licorne un dessin mignon et je vais encore réaliser une autre vidéo ou deux autres vidéos dans ce style là des dessins d'animaux mignons alors je vais d'abord dessiner je vais essayer de, de réaliser ça ici mon dessin va rentrer ici donc je, je situe un petit peu la mise en page alors ici ça va être mon paquet cadeau alors j'essaie d'avoir la même euh, largeur ici et ici ça va être une carte en fait donc voilà alors je ne dessine pas tout le paquet j'ai juste situé un petit peu la largeur du paquet et ici je vais situer les pattes ici le corps et ici la tête ok, bon alors on commence ici ça va être les oreilles alors je sais pas ce que ça va donner, c'est d'imagination ici une grosse mèche qui fait apparaître la corne, de la licorne. Alors ici, comme j'ai dit, ça doit être mignon. Je dois arrondir ce côté-ci. Celui-ci aussi. Alors, je dessine une sorte de de cercle, mais pas vraiment un cercle. les narines une petite bouche bon je sais pas si je vais faire une bouche souriante ou, ou étonnée alors les caractéristiques d'un dessin kawaii ce sont des grands yeux alors je vous je vous invite à aller voir l'article que j'ai écrit concernant le, le kawaii le dessin kawaii J'élargis ai encore. Après, je vais mettre au propre. Alors, les caractéristiques d'un dessin kawaii, ce sont de grands yeux avec des éclats de lumière. Alors, mettons une petite bouche souriante ou bien étonnée. Ouais, étonnée. Voilà, alors ici maintenant je vais dessiner les pattes, les pattes avant et celle-ci des lignes comme ça un peu plus droite ici je vais un petit peu affiner la pâte voilà bon le crayon est assez gras après je vais effacer alors ici par contre je vais dessiner une courbe voilà c'est une licorne qui est un petit peu assise les jambes écartées Voilà. on va arrondir ça et on va arrondir ça aussi voilà alors je pense que ça va bon, je vais par contre rectifier la bouche je n'aime pas trop Comment on pourrait représenter ça, comme ça Alors, on va un petit peu élargir. Tu peux souriante On verra mieux si je, ne... si j'assombris les yeux. Ou alors, ne pas mettre de bouche du tout. Voilà. Je vais un tout petit peu affiner ce côté-ci et j'affine ce côté-ci aussi. Alors mon paquet, on va le mettre en perspective. Comme ça, on n'a pas l'impression que la licorne va tomber. Voilà. Et ici. Je trace un trou. Bon. Et ici je vais dessiner des yeux une bouche donc voilà et euh, quelques éclats de lumière ici voilà, donc donc je vais reprendre tout ça au propre, alors je vais utiliser ce pigment liner, le numéro 5 et je vais repasser sur mon dessin délicatement, je vais colorier en noir. Bon ben, j'espère que je n'ai rien oublié. Alors maintenant, je vais le mettre en couleur et je vais utiliser des crayons de couleur. Alors voilà, j'ai préféré utiliser les Faber-Castell, les Polychromos. Alors j'ai pris quelques bleus, ceux-ci je les ai achetés à l'unité, ils ne font pas partie de la boîte. Euh, je vais prendre du rose. Alors, je vais commencer à mettre ma licorne en volume et je vais lui donner quelques petits coups de crayon rose. Je ne colorie que là où j'ai une petite ombre. Alors, je vais adoucir le rose avec du blanc, pour cela j'ai choisi les Prismacolor parce que euh, c'est un crayon qui est très gras, et donc il va un petit peu euh, camoufler euh, la couche inférieure, ce rose. C'est pour euh, bien l'atténuer, comme c'est un crayon qui est très gras, il va, euh, il va vraiment euh, affaiblir son intensité. Euh, la laisser euh, apparaître mais d'une manière très très euh, légère elle va devenir plus ou moins euh, fade et euh, un peu transparente si on peut dire ça. Alors ici je vais euh, faire la même chose mais euh, bon c'est qu'importe si j'accentue. Voilà. Et je vais l'atténuer avec le blanc de nouveau. Je reprends par-dessus et je trace un trait pour amener un tout petit peu de contraste je crée comme un petit dégradé comme ça une fois terminé je vais refaire les contours en noir pour que ça contraste mieux. Alors les euh, sabots, par contre, je vais euh, les, les colorier d'une autre couleur. Voilà. Il y a un peu de vert ici. Un peu de bleu. Ce bleu aussi. Un peu de violet ici. Voilà ce qu'il en est concernant cette petite réalisation, ce dessin et coloriage kawaii. J'espère que cette réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré et vous a donné envie de vous y mettre vous aussi pour réaliser de vos propres mains, de jolies cartes, de vœux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 sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, ça va vous rediriger vers une page dans laquelle j'explique tout le programme de ma formation colorier comme un pro. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre dessin kawaii. Entre temps, portez-vous bien et merci d'avoir visionné cette vidéo.